qu'on est là ce soir pour parler transition euh, et transformation des usages du numérique. Euh, avant de, de se lancer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit focus sur notre région centre, parce que peut-être que certains ne connaissent pas le CNAM. Euh, le CNAM en région centre, c'est neuf points géographiques, donc on est un petit peu, un petit peu partout, euh, même pas mal représentés au niveau de la région centre. Donc, euh, On vous a mis un petit panel de tout, euh, tous les points d'ancrage, donc les centres d'enseignement principaux, où vous avez quelqu'un euh, à temps plein, ou un bureau à temps plein, où vous trouverez toujours du monde, et des antennes en région, où là, c'est plus sur des rendez-vous euh, avec des collègues qui sont sur des centres d'enseignement et qui sont là occasionnellement. Un deuxième petit focus avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, le CNAM, c'est quatre grands domaines de formation, et des formations qui vont du bac plus 1 au bac plus 5, euh, et vous verrez que la thématique de ce soir euh, peut avoir sa place eh ben dans ces quatre domaines, que ce soit en, en économie, en gestion, en maths, en informatique, dans les sciences humaines aussi, et également euh, bah, tout ce qui est technique. Hein, de toute façon, le numérique, l'informatique euh, est un petit peu partout. Euh, je vais m'arrêter là, moi, pour le moment. Je vais laisser la main euh, à ma collègue homologue. Euh, moi, je ne me suis pas présentée. Donc je suis Stéphanie Baudiment, coordinatrice pédagogique pour le centre de Bourges et Châteauroux, euh, donc plus le sud de la région centre. Et euh, on va remonter un petit peu légèrement euh, avec, euh, avec Vierzon. Donc, je vais laisser Karine prendre le relais. Merci Stéphanie. Donc, euh, moi, je suis Karine François. je suis coordinatrice, effectivement, du centre d'enseignement de Vierzon. Et je suis ravie ce soir d'accueillir Rémi Delarboulas et Pierre Hugon, qui vont, euh, en fin de compte... Euh, Animer ce soir hein, nos débats, hein, tout simplement. Euh, voilà, l'idée était plutôt qu'on soit dans une dynamique d'échange. Je vais euh, d'abord les laisser se présenter. Euh, Rémi, peut-être d'abord, si tu pouvais nous dire euh, deux mots sur, euh, sur qui tu es, qui est Defpoint. On voit euh, en gros là aussi derrière nous. Voilà. Bah, bonjour à tous et euh, merci d'être de, de, venus nous écouter. Euh, donc moi je suis donc Rémi Dallaboula, je suis donc le co-gérant de DevPoint. Donc on est une on est une SS2I. Hein, donc on fait, on, alors principalement nous, notre métier c'est développer des logiciels sur mesure, des applications sur mesure pour nos clients. Donc à l'origine euh, euh, on faisait de l'informatique industrielle, donc plutôt sur des machines. Euh, voilà, mais avec le, le hasard des, des clients, des rencontres et euh, maintenant on travaille beaucoup avec euh, euh, beaucoup avec des outils, on est plus, plus, plus méga sur du web et notamment des, dans les dernières années, beaucoup sur la Power Platform de Microsoft. Donc euh, on travaille beaucoup autour d'Azure et de la Power Platform parce que bon, bah, les, les clients, euh, les demandes font, euh, font aussi le, la, la réalité du, du, de ce qu'on fait. Et euh, donc, euh, donc voilà, on travaille principalement pour la SNCF. Je ne sais pas combien j'ai le temps pour me présenter. Euh, <rire> C'est bon, je pense. Je te remercie beaucoup, Rémi. En fait, on Merci. est face à deux bavards, donc, voire à quatre bavards. Donc ça va être très compliqué de tenir le temps, mais on va y arriver. C'est pour ça que j'ai demandé. <rire> ça marche. Juste, saute, parti, Pierre. <rire> Pierre, je te laisse te présenter également. Donc, bonjour, euh, Pierre Hugon. Euh, moi, je suis gérant d'une société qui s'appelle, euh, enfin, qui fait revendre les services Avim. Alors, nous, on est dans le monde de l'open source, euh, qui est différent du monde des éditeurs, comme d'où vient Rémi. Et euh, en fait, nous aussi, on fait du sur mesure et on est spécialisé dans les logiciels de gestion et logiciels de gestion d'entreprise. Voilà, nous sommes basés sur Bourges et nous intervenons dans l'ensemble du centre Troval-de-Loire. Parfait. Donc, vous voyez déjà, on, on, a, on a déjà un peu la tonalité. On voit bien qu'il n'y euh, a pas de spécificité par rapport à un domaine ou quoi que ce soit, euh, qu'il y a à la fois effectivement euh, l'industriel et typologie d'entreprise au regard de, euh, de ce que dit Pierre, mais qu'on a l'open source et puis. Euh, éventuellement les, les, les logiciels. Euh, dans, si, si je vous posais la question, euh, vous pouvez répondre à tour de rôle. Euh, pour vous, en fait, euh, que veut dire la transformation numérique aujourd'hui Parce qu'on est passé à une nouvelle étape. Hein, euh, quand même, ça fait un petit moment que le numérique est dans notre environnement. Euh, pour vous, voilà, comment comment vous, vous définiriez, Rémi, peut-être d'abord, euh, et euh, la, la transformation numérique euh, bah, pour moi déjà, euh, le, le, la transition elle a eu lieu dans le, dans le, dans le, dans le sens que euh, le seuil à franchir pour, pour créer une solution, pour amener de l'information à être euh, accessible à tous, euh, il est devenu très bas. cest que maintenant c'est très facile de faire une petite application, de faire une petite, un, une petite interface, un petit, un, de, de rendre numérique, de, de digitaliser. Pour reprendre un mot euh, qu'il ne faut pas trop utiliser, le, le, un, un processus que font des collaborateurs, des employés d'entreprise, de, de euh, ce qui fait que beaucoup de données qui avant étaient in passées inaperçues, le, le petit fichier qui est posé par un collaborateur à un endroit, le, le, une petite saisine dans un fichier Excel, maintenant, toutes ces données sont rendues intelligibles par les technologies telles que le cloud ou, euh, ou les technologies que j'ai pu citer, que la Power Platform de, de, de Microsoft. Ah, désolé, ne hein, sais pas que je sois particulièrement pro-Microsoft, hein, mais c'est euh, voilà, en train d'exploser. Et le, le, le truc, c'est que du coup, le maintenant, euh, voilà, on a tout un flux d'informations de, de, qui n'existaient pas, qui passaient sous les radars, qui maintenant sont, euh, font partie d'un écosystème qui devient beaucoup plus riche. Et on peut aussi, les applications sont aussi beaucoup plus interopérables. Les grosses applications ont souvent des points d'entrée, on peut agir avec elles de manière beaucoup plus fine qu'avant. Qu Pierre, ton point de vue bah en fait, concrètement, on voit après que dans le monde de, de tous les jours, et donc pour vous, pour la plupart, en fait, on est en train d'automatiser... Enfin, ça, vous avez l'impression qu'on automatise les tâches, ce qui est tout à fait vrai, en fait, on automatise les tâches. Mais le but du jeu, en fait, c'est d'automatiser les tâches lancinantes, des tâches euh, un peu rébarbatives, en fait. Et le but du jeu, derrière, c'est de redonner, en fait... Euh, ben, dans vos rôles, alors moi je vais vous parler plus du monde professionnel parce que c'est ce que je connais le mieux, euh, dans vos rôles, dans vos rôles euh, et vos jobs professionnels, en fait le, le nécessaire pour que vous fassiez des choses moins rébarbatives avec plus forte valeur ajoutée et en fait mettre vous mettre en avant et faire le nécessaire derrière. Et là on est vraiment rentré dans cette logique où en fait, on cherche à optimiser le temps euh, pour euh, que les, les personnes, en fait, alors il y a un gain au niveau entreprise, il faut dire ce qui est, il y a le but du jeu aussi, est, il y a un gain de productivité derrière pour euh, les, les entreprises, pour aller plus vite et être plus efficace. Mais il y a aussi un, un, un objectif, c'est que euh, leurs collaborateurs, enfin les collaborateurs des entreprises chez qui on va, euh, et comme, enfin, soient plus impliqués dans leur travail en faisant des choses plus intéressante et avec une plus-value une plus, plus intéressante aussi. Donc l'idée c'est bien de se dire que le numérique, le but du jeu, c'est pas forcément de remplacer l'homme, mais c'est d'implifier le travail au quotidien et au contraire de permettre à l'individu dans ses tâches au quotidien de, de, de mieux vivre au travail aussi grâce, grâce au numérique en fait. On Excuse se rend de... compte. Euh, oui. Moi, je vais vous dire que des fois, je vais chez des clients qui me disent, euh, honnêtement, hein, qui vont me dire euh, oui, on va pouvoir remplacer une personne. Bon, au final, en fait, on ne remplace jamais personne. Parce que ce n'est pas possible, en fait. En fait, ils se rendent compte qu'en fait, cette personne-là, et déjà, ils se rendent compte de toutes les tâches qu'elle faisait, parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Oui. Voilà. Mais euh, en dehors de ça, en fait, on se rend compte que ces personnes-là, souvent ces mêmes clients-là, une fois que le processus est terminé reprennent ces personnes et les mettent dans d'autres contextes parce qu'en plus souvent ces personnes-là nous ont aidés à améliorer le logiciel et à faire le nécessaire pour que ce soit vraiment automatisé et donc du coup et eh ben les chefs d'entreprise souvent se disent tiens en fait tout tout, tout ce qui sait faire et toutes les les compétences de ses ces collaborateurs je vais pouvoir les mettre en avant et les faire et leur faire faire autre chose plutôt que des tâches réparatives. » et donc du coup en fait au final on ne remplace Enfin, je dis pas que oh, voilà, faut, faut pas en, non. On tu... distribue le, le, les métiers en, différemment. En, en fait, ah, on, a vu, on a beaucoup vu, j'ai beaucoup vu, ça crée énormément de verticalité, les nouveaux outils. Oui. Créer énormément de verticalité dans l'entreprise, ça c'est flagrant. On l'a vu on travaille beaucoup nous avec la direction, toute la direction du numérique SNCF. Les, les personnes qui, qui, qui dirigent ça, qui, qui qui maintenant ont les manettes de ce genre de, de, de ces plateformes, dont on parle de 400 développeurs, ce sont des gens qui qui avant qui étaient simple agents à la sécurité ferroviaire. Donc c'était le policier dans les dans les dans, dans les trains. Il a, il a fait une petite application, il arrive, à, il arrive à, faire un petit, à automatiser un petit processus qui a fait gagner du temps à tous ses collaborateurs. Et il a fait la petite application pour gérer les filles d'intervention, etc. Et il est, il est monté de fil en aiguille, il a visible, il est devenu visible. Il a, il, il a, il a intéressé des gens au Et puis maintenant, il chapote euh, plusieurs centaines de développeurs. Et des histoires comme ça, on en, on en connaît plusieurs. Quoi. Et pas, pas qu'à la SNCF. Non. Et donc, du coup, dans, dans les rencontres... Contre dans les échanges que vous avez avec vos différents clients, avec les différentes entreprises, euh, qu'est-ce que vous repérez le plus comme type de besoin aujourd'hui Rémi Alors, nous, les, les, les besoins, ça a été... Alors, pareil, avec ces nouvelles technologies, avec autour du cloud et des, des, des applications euh, office, les, euh, en fait, on a, comm... tout ça a commencé par des petites applications. Comme je vous disais, alors j'étais un petit peu... J'ai tout balancé d'un coup au début, mais le... en fait, oui, en gros, c'était... C'est là long, on va revenir. Les... C'était vraiment des petits usages, vraiment, c'était la petite application qu'on n'aurait jamais fait euh, si on devait faire un vrai logiciel métier, comme euh, j'ai toujours appris à le faire, avec les cycles en V, des développements longs, réfléchis, etc. C'était vraiment euh, faciliter la vie un petit, à notre collaborateur, automatiser un petit processus de contrôle, des choses qui, euh, de la vie de tous les jours, que ce que disait Pierre à juste titre, effectivement, les tâches robotiques qui ont une faible valeur ajoutée, mais qui, ont, qui permettent de, de faire gagner du temps et de focaliser les gens sur le, le fond de leur métier. Ça, c'était vraiment, le, le, vraiment le, la base. Enfin, ça t'arrive en, en masse. Et euh, l'avantage, c'est qu'avec ces nouvelles technologies, toutes les données qui sont produites deviennent utilisables par les... Euh, il y a des vraies synergies qui peuvent se créer entre toutes ces petites applications. Et euh, les données créées par une application peuvent être exploitées par une autre. Et, euh, et voilà. Donc, on, défaut souvent, on navigue à vue. Voilà. Au niveau des entreprises, il y, a une, il y a une gouvernance macroscopique où il faut, il faut comprendre tout ce qui se passe, il faut comprendre l'écosystème des données. Et il, y a une, il faut aussi avoir une vision très proche du terrain, on suit les gens, on les accompagne pour ne pas partir en tous les sens, ça peut être source de perte de temps. Toutes ces outils qui arrivent, des fois on peut faire des branchements qui sont pas optimisés, les gens n'ont pas ce réflexe souvent de prendre de la hauteur. Il faut toujours trouver juste le mieux entre ne pas brider et aider à prendre de la hauteur et, et être promouvant. Pierre voilà. yeah. Alors nous on est dans... Je ne sais pas si je vais répondre vraiment à la question, je suis désolé au cas <rire> où. pas grave euh, mais euh, nous, on, on est dans, dans le monde euh, où on va aller euh, vraiment euh, moi je, mon, mon job va être de m'asseoir à côté des dirigeants ou des collaborateurs euh, des entreprises pour comprendre quel est leur, euh, leur métier et pouvoir le traduire dans le logiciel. Donc en fait euh, les, les, les besoins en fait c'est vraiment de coller au plus près de ce qui existe dans le monde réel et de faire vraiment en fait euh, ce qui, ce qu'ils font dans la vie de tous les jours à travers le logiciel. Alors le logiciel ne va pas faire à la place d'eux, euh, c'est pas un robot, mais il va permettre en fait de, de, de gagner du temps et de valider certaines choses. Parce que ben, on va ça va nous permettre de, de, de faire un rapport beaucoup plus rapidement, euh, de faire une facture euh, beaucoup plus rapidement parce qu'il en fait, il euh, y a tout un système où en fait, fallait qu il fallait qu qu'il fasse un résumé du devis, etc. Donc il y a des choses comme ça qu'on va faire et en fait les besoins dont dont, dont on a, enfin, que, que nous, on, on, pourquoi on vient nous voir, hein, parce que c'est vraiment ça, mm. euh, c'est vraiment des besoins bah, de, euh, de, de, de, de, de traduire, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le réel, dans le monde informatique, et que le monde informatique, en fait, soit toujours à l'image de ce qui se passe dans le monde réel. Voilà. Et le but du jeu n'est de saisir qu'une valeur. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais je suis désolé d'avance. Voilà. <rire> je te remercie, Pierre <rire> Mais je... voilà. Mais quelle réponse Je ne sais pas. Non, ta... non. Mais mais après... C'est ta réponse. Oui. Et ouais. puis, est-ce que du coup, c'est effectivement permettre d'aider l'humain, euh, l'individu, à euh, à mieux comprendre ses process, à les à les optimiser. Euh, euh, on se disait aussi, enfin, c'est euh, Arrêter la démultiplication des, des tâches aussi. Et puis, oui, je suis d'accord, Rémi. C'est euh, du coup euh, permettre aussi à l'individu de, de mieux comprendre et de mieux maîtriser tout qu'on fait ce qu'il fait euh, en, en se posant sur la construction de l'outil numérique, en fait. Tu parlais de robotisation, Pierre. Euh, je vais répondre un tout petit peu, mais euh, peut-être avec Rémi, euh, qui peut-être que c'est plus lié, mais est euh, a dans tout ça alors, euh, Pierre, oui, ou... vas-y Rémi. L'IA nous on s'en sert pour des, euh, des... on ne pas, on... on crée pas de, de l'intelligence artificielle. On utilise beaucoup de services sur des euh, process euh, ciblés d'IA, de la reconnaissance d'objets, des choses comme ça. On utilise beaucoup des services qui sont sur étagères, qui sont déjà prêts dans des, dans des, des dans des... il y a des de librairies. De voilà, on, on... actuellement nous on n'est pas, on s'en sert beaucoup. Euh... Oui, tout à fait, euh, Jamila. Oui, euh... merci, Jamila. <rire> et euh, et euh, voilà, on n'est pas à faire de la, la R&D là-dedans, mais des services d'intelligence artificielle qui font la reconnaissance de l'identification de formes, d'objets, de ciblés, oui, on s'en sert souvent, oui. Ils sont déjà utilisés sur l'attagé. D'accord. Okay. Après, c'est le futur. Il faut laisser oui. le temps au temps, mais c'est le futur. On est d'accord. Bon. Euh, on, on, va, on va dévier un petit peu CNAM euh, et votre vision, quelle est la spécificité un petit peu des formateurs peut-être au CNAM, Pierre Alors euh, les formateurs au CNAM, parce que moi je peux vous en parler, je suis formateur à côté de gérants et euh, développeurs. Et eh ben en fait c'est que nous sommes des professionnels. Donc du coup euh, quand oh, dans la formation en tout cas que l'on fait, je sais que celle où je participe, moi il n'y a que des professionnels. Et euh, notre objectif en fait n'est pas spécialement de vous apprendre des choses pour vous apprendre des choses. En fait notre objectif est vraiment d'apprendre des choses. Moi, mon objectif, c'est que demain, en tant qu'apprenant, si vous venez chez moi après avoir passé vos, vos diplômes ou vos formations, eh bien, en fait, vous soyez efficace et optimal. Donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment que vous soyez débrouillard par vous-même. Et on va, en fait, on ne va, va peut-être pas vous apprendre à développer, on va peut-être vous apprendre plus à aller sur Google, savoir comment développer, en fait. Voilà, je caricature un peu, mais non, je mais pense on est pas loin. On est sur ouais. le apprendre à apprendre, hein, de toute façon, Rémi... Euh... Tu partages du coup alors, Oui, oui. Euh, on n'est pas, on est pas dans, dans la même posture, mais euh, du coup, euh, le, le, le sens du fait que les formateurs au CNAM soient, soient des professionnels, mais qu'elles sont, c'est Oh non, mais vous avez raison. Hein, puis comme Pierre l'a très bien dit, euh, il faut apprendre à apprendre. Hein, il ne faut pas tout apprendre d'un coup. C'est impossible. Il faut, il faut apprendre à être débrouillard. Et, et ça, c'est très bien. Et puis effectivement, avoir des formateurs euh, ancrés dans le réel, il n'y a rien de mieux. Hein, que... Des théories. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est sympa aussi. C'est quand même mieux, ouais. Ouais. Et, euh... et, euh, et, et peut-être plus, effectivement, une question pour toi, Rémi, du coup, c'est euh, euh, quelle spécificité tu trouves un petit peu dans nos auditeurs tu, euh, tu es aussi une entreprise qui accueille certains de nos alternants. Euh, Est-ce que, voilà, quelle, quelle différence tu vois et pourquoi tu es venu euh, chercher plutôt des alternants, effectivement alors il euh, bon, y, y a le hasard des rencontres de la vie, hein, oui. <rire> premièrement. Et euh, dedans, deuxièmement, on, ben, quand on prend euh, on a pris un premier alternant qu'on a embauché.. Euh, euh, de, a fait déjà, ça vient de faire un an, si je ne suis pas de un peu mmh, moins. C'est ça. Et euh, ça s'est hyper bien passé. Est, euh, il, il est très très très bon. Donc il avait un niveau Bac plus 2. Euh, bon, on l'a incité à faire le Bac plus 3, mais il n'a pas voulu. Euh, le, derrière on, en, on a deux alternants actuellement qui font un excellent travail, chacun dans leur domaine hein, plus sur la gestion de projet et un autre euh, plus sur le développement euh, moi j'aime bien, le, le CNAM c'est des gens très débrouillards, c'est des profils atypiques euh, c'est les trois qui pour l'instant voilà un avis comme ça on, on, on tire trois fois au, au, au, au lot et on, et on a trois, trois bons tirages donc euh, <rire> moi je vois on a un patron du, du CNAM là, euh, qui, donc, qui, euh, qui, euh, qui bosse avec un, un, un élève en école d'ingénieur qui est en cinquième année ils ont le ils ont même niveau, ils sont aussi débrouillards l'un que l'autre, ils sont même prés d'initiative. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, il y a cette, ils ont cette volonté de ne de, de pas de s'enterrer. Pas de, de, C'est ce qui curieux. va effectivement essayer de, de faire notre particularité sur le fait que, oui, on est sur l'apprendre à apprendre, d'autant plus effectivement dans, dans votre secteur. Enfin, euh, sur, sur la partie numérique, qu'on te tue la vitesse à laquelle ça va. Et c'est vrai qu'il est fondamental pour nous que les, que les auditeurs soient, soient autonomes, mais en tout cas soient curieux. curieux et qu'on on accompagne cette curiosité et qu'on mette à disposition les outils qui vont bien euh, pour, pour accompagner cette curiosité. Bien. Et ils ont cette volonté aussi de, de, de, de, de communiquer, de réellement. Alors, des fois, il y en a où ça, ça, on sent que ce n'est pas naturel, mais il y a cette volonté d'essayer de faire des rapports de ne de, de, de pas s'enfermer voilà, non plus. Moi, moi j'aime bien, franchement. J'arrête <rire> Non, mais merci. Euh, Stéphanie, je vais peut-être passer la parole pour, pour la suite et pour la présentation, effectivement, un petit peu voilà. de, des différents parcours. Puis après, on laissera voilà, la parole. Super transition voilà. avec, euh, avec, euh, avec nos parcours. Alors, je ne vais pas vous étayer toutes les formations parce que là, je vais vous, en perdre je vais vous emmener jusqu'à tard ce soir. Euh, donc, on va éviter... Euh, donc je vous ai dit tout à l'heure euh, le domaine de la transition numérique et, et tout ce qui est data et dans toutes les formations. Euh, donc, Je vous ai fait un petit panel de certaines de nos formations. Donc, J'ai pris la licence RH euh, avec les métiers qui, qui, qui sont en lien. Et euh, ce qui est encadré, c'est euh, les blocs de compétences donc, euh, avec lesquels vous pouvez mobiliser votre CPF hein, avec les UE qui font partie de ce bloc. Donc, Pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois, sinon je, je pense que je vais vous perdre aussi. Euh, une autre thématique euh, qui est également en lien avec, euh, avec les ressources humaines, qui est euh, une licence développement des compétences professionnelles, les acteurs de la transformation. Euh, donc pareil, vous retrouverez le même bloc que celui qui était sur la licence ressources humaines, avec un autre bloc avec une particularité qui est un petit peu plus justement liée au numérique, euh, à l'intelligence artificielle et au travail à distance. Donc voilà, on est vraiment dans la thématique de ce soir, hein, mais en étant dans les ressources humaines. Donc euh, quand je vous disais que c'est une donnée qui est un petit peu partout dans toutes les thématiques, on n'en est pas loin. Donc en vert, hein, je vous rappelle, c'est les petits blocs de compétences euh, pour pouvoir mobiliser votre CPF. Hein. Euh, on a une partie un petit peu plus web analytique, donc là on est sur une licence pro, euh, avec également euh, dans cette licence euh, deux yeux qui font partie d'un bloc de compétences que vous pourriez utiliser. Euh, pour, pour vous former en, en CPF également. La thématique de la cybersécurité qui est bien dans le temps. Euh, mais également, excusez-moi, euh, je vous ai identifié comme quoi, euh, au CNAM, en fait, on parle beaucoup euh, de briques. Euh, les briques, ça vous permet justement de partir d'un niveau euh, bas. Alors, ce que j'appelle bas, ce n'est pas, pas déréditoire. Hein. Mais on, par, on peut partir d'un bac plus 2 et évoluer au fur et à mesure pour pouvoir atteindre un diplôme d'ingénieur au CNAM. Euh, voilà, donc je vous en ai mis tout un petit panel sachant qu'on en, en a un certain nombre au niveau du CNAM, au niveau même national. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à tout ce qu'on est en train de vous dire, euh, on est en pleine JPO, donc euh, on a encore du temps, vous pouvez encore venir vous renseigner, euh, rendez-vous directement via notre site internet ou par téléphone. Euh, N'hésitez pas. Euh, je vous rappelle aussi que nous avons encore deux webinaires, dont un demain soir et un le 7 février. Donc pareil, n'hésitez pas à diffuser l'information, à en faire plein, plein, plein. Il n'y a pas de souci. il y a encore de la place, on n'est pas limité, plus on est nombreux, mieux c'est. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, on diffuse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On a un chargé de com qui est au top. Euh, on essaie de relayer euh, un maximum toutes ces informations. Euh, voilà au niveau, euh, au niveau information générale. Euh, on va vous laisser la parole si vous avez des questions. Euh, je vais également essayer de faire passer, une fois que vous aurez posé votre petite question, un petit sondage. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. là c'est euh, libre choix. Voilà, donc la parole est à vous. vous si écoute, vous avez hein. des questions, vous écoutez. Et Pierre et, euh, et Rémi sont là pour vous répondre. Vous avez été au top les garçons. <rire> Oui, bon. Bonsoir, vous m'entendez Oui. Oui, parfait. Oui. <rire> oui, je vais juste euh, redemander, en fait, parce que tant que je vais être mon casque au début, j'ai pas très. Enfin, j'aurais souhaité avoir… Euh, c'est Monsieur euh, Monsieur Hugon, c'est ça que vous êtes sur Bourges, c'est ça en fait Oui, tout à fait, oui. Et vous étiez gérant, vous me. Enfin, vous avez dû vous présenter au début, mais je n'ai pas entendu exactement sur quel euh... Alors moi je, je suis gérant d'une société euh, qui fait des logiciels sur mesure. Des logiciels oui. de gestion, euh, ouais. voilà, tout, tout, tout ce que vous voulez, euh, devis, facture, suivi clientèle, enfin, on va faire plein de choses, on va pas, pas passer 25 ans, et ouais. euh, du coup, spécialisé dans les logiciels open source. Voilà. D'accord. Okay. Alors, les logiciels open source, c'est les, les logiciels, je vais, je vais faire une explication, c'est mmh. les logiciels qui ne sont pas liés à des éditeurs, qui sont liés. on est plusieurs entreprises en fait, qui participons euh, à faire avancer le logiciel euh, ensemble. Et donc du coup, le grand avantage que vous avez dans ce monde-là, c'est que vous pouvez repartir d'une base existante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont existantes. Alors, il n'y a pas que dans le monde open source, hein, dans le monde Microsoft, il y a énormément de choses existantes. Mais le but du jeu, il est vraiment là, ce n'est pas de repartir de zéro et réinventer la poudre, c'est reprendre quelque chose existant. Et l'avantage du logiciel open source, c'est qu'on peut aller modifier... Le, les, les sources, en fait, et donc du coup développées à l'intérieur du logiciel qui est déjà fait. Alors, quand vous êtes chez un logiciel, edit, ce qu'on appelle éditeur, vous achetez une boîte, bah, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par le propriétaire du logiciel. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question parce que je... Oui, oui, oui. oui. <rire> parce que je ne réponds enfin, pas toujours à la question, donc euh, je, je fais attention, qui, si hein, parce que je, fait, je me euh... fais enfâcher par Karine régulièrement. Ouais. <rire> je confirme. Non, non, c'est très bien. <rire> Non, non, c'est parfait, je vous remercie. Donc, vous êtes sur Bourges, c'est ça Ok. Oui. Très bien, ben, je vous remercie. Merci, Merci. à vous. Merci. Bon. Euh, bonsoir, oui, moi j'ai une question. Euh, euh, donc, sur l'accompagnement euh, de la transformation des, des usages du numérique, euh, selon vous, est-ce qu'il y a un domaine, un secteur d'activité pour lequel euh, il n'y a pas de sujet de transformation des usages du numérique de par l'expérience professionnelle que vous pouvez avoir, des missions qui sont les vôtres au travers de l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez été confronté à un moment à une situation où le numérique n'avait pas sa place, ou alors vous avez quelques convictions sur le sujet Je n'ai pas la réponse moi-même, mais je me dis peut-être qu'il y a quand même des domaines, ça doit être compliqué d'avoir cette transition. Merci, Caroline. C'est une question marrante. Merci, merci beaucoup, <rire> C'est une question euh, marrante, mais merci. Alors moi, <rire> je, je, je Allez, vas-y, réponse, parce que comme on euh... attend, comme je ne réponds jamais aux questions, là c'est bien, parce que cette question n'attend pas de réponse, donc je devrais être pas mal. Donc <rire> du coup, en fait, euh, le... moi je pense qu'en fait, tout est numérisable jusqu'à ce que c'est à dire qu'en fait, quand c'est jusqu'à ce que c'est que le numérique ne remplacera jamais l'humain. Parce que euh, nos, nos cerveaux, en fait, sont inimitables sur un ordinateur. À l'heure actuelle, je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais moi, perso, si on parle de conviction, Caroline, je n'y crois pas du tout. Voilà, L'intelligence artificielle, c'est un algorithme écrit par un ou plusieurs êtres humains qui est très complet, qui peut aller faire des choses très loin ou quoi. Voilà, Mais du coup, voilà, et eh ben, je pense pertinemment que la limite, en fait, c'est qu'à un moment ou un autre, l'être euh, humain est plus fort que, que la machine. Et donc, du coup, ce n'est pas numérisable ce qu'on a entre nos deux oreilles si je puis me permettre voilà. moi j'ai vu pas mal de secteurs d'activité on, on bosse pour l'industrie on bosse pour la gestion de la comptabilité on bosse pour le on a vu on a fait un peu de ça enfin, enfin, de, de la logistique à, voilà on n'a pas de métier particulier nous on, de, on fait des applications selon le besoin on a vu des choses très simples des choses on a fait des choses très compliquées le, le truc, c'est honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de domaine qu'on puisse trancher par domaine d'activité. Dire, allez, euh, la logistique, ce n'est pas fait. Alors, surtout que la logistique, c'est vraiment fait pour la digitaliser. Mais il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas un domaine, je pense, qui est exempt de toute possibilité de, de, de digitalisation. Par contre, il y, y a souvent, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent des gens qui ont l'impression de, tiens, je vais faire ça, je vais brancher tel truc ici. En fait, des, des fois, il y a des gens, des mots, alors je ne vais pas dire si, je vais dire comme ça, je m'en fous, je vais dire. Euh, des, des fois, les gens ont des mauvaises manières de travailler ou des... des... Ou se projettent mal dans une chose, ou sont mal au courant de ce qui se passe autour d'eux. Et à, à, peu, à différentes échelles dans l'entreprise, bon, je parle au niveau de grands groupes là, on n'est pas sur des petites PME. Sur une petite PME, généralement le, tout passe par le gérant. Et, euh, mais le, le, au niveau de grands groupes, souvent, il y a des, on, on fait des doublons, on redéveloppe, on redéveloppe des choses qui ont déjà été faites. On, euh, on fait des, voilà, et on, on peut avoir de mauvaises idées on peut, on peut voir une chose qui à petite échelle est une bonne idée. Tiens, je vais refaire cette application là, ou je vais, on va, on va redigitaliser un truc. Et au final, non, euh, on perd du temps et euh, il y avait une autre manière de faire, ou notre voisin a déjà fait la chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait un domaine métier qui soit impossible à digitaliser. Je pense Moi, je vais dans aux, plein de domaines métiers, Caroline. Honnêtement, euh, mmh. dans des associations, dans le monde littéraire, dans le monde de l'agriculture, dans des endroits où vous mmh. vous dites qu'est-ce qu'on vient faire avec une mmh. machine, mais avec du numérique, mais on le fait quand même. Euh, voilà, dans, le monde du dans le monde du traiteur, dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'artisanat, je veux dire, euh, dans le monde du commerce. Moi, je... Et surtout, en je plus avec l'IoT, et surtout maintenant, tout est tout interopérable. C'est-à-dire qu'en fait, des logiciels, des gros logiciels, même les logiciels du marché, qui sont vendus par des éditeurs, euh, en fait, maintenant, a, on peut faire son petite application, application qui vient se brancher à ce logiciel. Il y a souvent, des, on peut se trouver les portes d'entrée même à des gros logiciels régaliens qui sont dans l'organisation la, dans la, de votre entreprise. Et euh, du coup, euh, voilà, ça ouvre plein de possibilités. Sans parler, oui, de tout ce qui est IoT, des choses comme ça, où maintenant, euh, les choses deviennent beaucoup plus faciles, c'est beaucoup, beaucoup moins dur techniquement de se brancher aux choses qui nous entourent et d'interagir avec. Donc, ça ouvre plein de portes. Et ouais, l'agriculture, comme a dit Pierre, euh, c'est par exemple. La, la, autres, la LPO, hein. Merci, vous, euh, messieurs. Merci à vous, bien, merci. OK, on était trop long. <rire> <rire> non, tu vois, ils sont bavards. Euh, une dernière question Allez. On avait commencé oui. avec trois minutes de retard une dernière. Et, oui, moi j'ai une question. Je ne suis pas forcément très, euh, très à l'aise avec euh, l'usage numérique. Et je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui en sont encore moins. Et... On pose toujours la même question, mais pourquoi les informaticiens ont tant besoin de changer sans arrêt les applications Dans quel but ils font ça Alors que moi, je commençais à m'y habituer. Est-ce que… Alors, il euh, y en a qui vous diront, bah oui, c'est parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils existent ou qu'ils ont un langage particulier. Euh, je trouve que ça laisse beaucoup de gens sur le pavé. Vous nous parlez beaucoup simplification. Mais, mais j'ai l'impression qu'autour de nous, tout le monde trouve de la difficulté. Pourquoi il n'y a pas plus de souplesse entre, entre les outils, quand vous les changez Pourquoi on est obligé de s'adapter alors que vous nous dites que ça devrait être plus simple Et au contraire, moi, je passe mon temps à courir après vous. Quoi. Euh, voilà. Hein et, et je m'inquiète parce que je me dis que dans quelques temps, euh, eh ben, je ne serai plus dans le monde du travail, mais je vais faire comment <rire> voilà. Je continueras de courir voilà. Ça, ça, vient, ça, vient, aussi, ça vient du cœur en tout cas. C'est ouais. comme dans les magasins, Brigitte, tu sais, quand ils changent les rayons de place, c'est fait, oui, en fait. fait exprès en fait. Mais, mais là quand même, euh, je me dis qu'entre le départ du Minitel jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'où oui. vous allez aller dans le futur. et plus, ils ne ça Alors, on est les premières victimes de tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. C'est est souvent la demande vient du client, déjà, souvent. Et deux, ben, on, on découvre les nouvelles technologies souvent, alors avec un petit peu d'avance par rapport au, au gros du marché, sinon on ne servira à rien. Et euh, du coup, on les adapte, on les décline, et puis on, on, on voit des meilleures choses. Alors c'est vrai que ça change les habitudes. Est, euh, on est, on est, on est d'accord, hein, mais il faut vous dire que nous, c'est nous les premiers à devoir euh, à, à intégrer ces nouvelles technologies, et puis euh, vous, vous, les, vous les pousser... Euh, du mieux qu'on peut, du moins mal qu'on peut. <rire> Merci beaucoup. Euh, donc, ça, ça nous renvoie effectivement euh, à, à plein, de, plein de pistes possibles à l'avenir, euh, à minima, effectivement, sur euh, le côté utilisation client, hein, messieurs, euh, pour faire en sorte que vos développements euh, puissent être euh, plus... Euh, accessibles au plus grand mmh. nombre. Voilà, Ça, je crois que c'est vraiment aussi une réflexion importante qu'il faut que, que les uns et les autres, on arrive à, à conduire au-delà de à, le, le besoin de toujours aller chercher plus loin. Mais c'est ce que, ce que mettait euh, Jamila. On est euh, de toute façon dans une recherche permanente, quels que soient les secteurs, sur de l'amélioration continue. Donc, mmh. euh, on est plutôt dans cette démarche-là. L'idée, ce n'est pas de devenir embêté, mais il y a des remarques d'utilisateurs qui disent que euh, donc, euh, voilà, on essaye de prendre en compte mmh. ces deux marques et, ces remarques et de les faire évoluer. Quoi. Voilà. Parfait. Bien. Vas-y Rémi. Non, non, D'où les, les, te, les technologies plus récentes, là, orientées sur la bureautique, permettent de faire venir le besoin de la base. C'est souvent les projets qui démarrent, notamment avec la, alors, désolé, encore Microsoft, hein, avec la Power Platform, mais il y a, y, a y a la même chose avec d'autres éditeurs. Hein. Le, c est, c est les 80% des projets viennent de la base. Ce sont des petits projets clients qui après sont, sont et c'est le, c'est le sommet de l'entreprise qui regarde ce que font les utilisateurs du terrain. Tiens, hein, ils ont, ils ont pensé à faire une petite application, faire un petit système, automatiser une petite chose. Et on parle d'opérateurs bogie on parle de mécaniciens, on parle de secrétaires qui ont fait leur petit système. Et voilà, qui après sont démocratisés, sont pour, sont portés au reste de l'entreprise. C'est voilà. Très bien. Bon, je, je pense voilà. Je lance le petit sondage, voilà, ceux qui veulent y répondre, n'hésitez pas, euh, ça nous aidera aussi pour la suite. L'idée c'est nous aussi d'être dans de l'amélioration continue, euh, voilà. Je ne sais pas si le sondage fonctionne en fait. Je le vois. Ah bon, bah c'est bon voilà. Je ne sais pas si on peut répondre première chose. pour moi, donc euh, voilà. Tu vois Brigitte, on en découvre tous les jours. <rire> Vous avez le droit de jouer, Ous. Donc, merci à tous euh, d'avoir été présents ce soir. Je euh, vous souhaite une bonne soirée.